Livre de l'Apocalypse, chapitre 18 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande !» Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux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 de fines farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de ton tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement Quelle ville était semblable à la grande ville Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Et ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Et ils criaient et disaient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 ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville. Elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne bruyera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. »